Allô Monsieur Well, nous avons un problème. Attendez, Madame N, je suis en congé là, je parfais mon bronzage. D'une part, Monsieur Well, les petits gris ne bronzent pas. D'autre part, ils bronzent encore moins bien sur une planète détruite. Je veux bien que les humains aient la main lourde avec leur planète, mais de là à dire que la Terre est détruite. Je parle d'une invention en cours. Un vaisseau d'Alex se dirige en ce moment même vers la Terre. Et ce n'est pas pour faire un pique-nique, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, mais il a pas déjà quelqu'un qui est sur le dossier d'Alec Elle est occupée, à l'autre bout de la galaxie. Elle Oui, celui qui s'occupe habituellement du dossier est devenu une femme. Mais ça a dû encore gueuler sur Twitter. Je ne comprends pas, Monsieur Well. Non, rien. Mais comment je fais pour m'en débarrasser du coup Vous m'avez confisqué la seule arme que j'avais. Et ça vous étonne Le Congrès a jugé que vous en faisiez une utilisation abusive. Faut dire que flasher les humains six fois en une semaine. Mais c'était pour leur bien. Vous leur avez fait croire que vous étiez leur seul dieu. Ils étaient en train de construire un temple de 900 mètres de haut à votre nom quand on est venu voir ce qui se passait. Oui, bah ben n'empêche que ça a stoppé net les guerres de les occuper comme ça. On ne doit pas se mêler de la. Affaire, oui. Je suis au jus. Ça me dit toujours pas comment je les chasse, ces daleks Vous devez leur envoyer des chaînes YouTube d'humour et de dessin. Hein Il ne supporte pas l'humour. Ça, ok, je comprends. C'est pas démarrant mais le dessin Vous avez déjà vu un Dalek dessiné La vache hein. Il s'est pas foulé le scénariste pour trouver un prétexte à présenter des chaînes. Quoi Non, rien. Je m'y mets tout de suite, Madame N. Polémique chaîne d'humour satirique de marionnettes. Polémique est une sorte de show télévisé animé par Mick, Dieu, et Paul le Diable. Ils y invitent des personnes et débattent sur certains sujets sociétés. Humour trash n'épargne personne, je suis fidèle à ce programme. J'y ai même été invité et été reçu à leur manière. Mais pourquoi t'as évité un E.T. trisomique je vous préviens, ne manquez pas de respect, borne de p'tit merdeux. Je vais te manquer de respect si je veux, Chris Tu penses que t'es le premier de ton espèce que je vois Ben non, j'ai rencontré une femelle il y a plusieurs années, ce qui veut dire qu'il y a des chances que j'ai niqué ta mère Pfff, n'importe quoi. J'ai une photo, si tu veux. Quoi Ouais, c'est pas tous les jours qu'on voit une alien nue hein, fallait que j'en garde un bon souvenir. Mais... Mais c'est ma mère! Écoute-moi bien, mon tabarnac! Si tu les qu'on plus vite, là, non seulement je révèle au monde l'existence des extraterrestres, mais en plus, ce sera que cette photo-là! ho. Oh, oh, oh. on, on se calme, d'accord? Voilà, je vous laisse tranquille. T'as cinq secondes, l'extra-négro! Vas-y, dépêche-toi de me téléporter! T'as vraiment baisé sa mère? HA! <rire> <rire> non! C'était quoi, alors, sur la photo? sais la fille que tu fréquentes, là, ben... C'était elle, tout nue. Hey, quand il se mâche, fille, là Sweet, Sweet chaîne Twitch. Twitch. Pour Sweet Nelic je triche un peu en vous présentant une chaîne Twitch, même s'il a une chaîne YouTube. C'est une chaîne où le but est de vous divertir. Multi avec viewers, on y voit aussi des détournements et des talk-shows. Tout y est possible car vous participez. Avec un humour tout à lui, basé sur l'impro, tout peut être prétexte à une blague. Regardez par vous-même. Oh, il fut un temps j'étais très intimidant. On m'appelait le Caïd. Je faisais régner ma loi dans les rues de mon petit village du sud de la France. 1400 habitants, certes, mais sous ma poigne. Ils m'appelaient tous El Refe, El Chicanos, El Saviore, El General. et plein d'autres mots espagnols random comme ça qui sonnent bien. El Burgo del Est-ce que je vous avais dit que j'avais fait de la prison Ah oh, putain sweet, pourquoi tu balances des conneries comme ça Comment tu vas faire maintenant, hein Tiens le truc, ok. Et j'ai dû survivre tout seul. Ce qui m'a fait tenir tout ce temps, c'était les lettres de ma bien-aimée Melinda. Mais aussi la découverte de mon autre moi, mon âme artistique, qui m'a permis de tenir sans péter un câble. J'ai découvert la sculpture, la poterie. J'étais doué pour tous les récipients. On m'appelait El Recipientos. Ça ne veut rien dire, non. Mais j'avais le respect de tout le monde, et même des artistes internationales qui venaient me voir pour me demander comment je faisais. <mère> Mais pourquoi t'as dit toutes ces conneries Ma grosse loutre, chaîne d'humour. J'ai découvert ma grosse doute par des reviews vidéo à la Watt de Cut, en y sent d'ailleurs l'inspiration dans le ton. Drôle et pétillante, elle s'adonne aussi à d'autres formats humour au gré de ses inspirations. Entre blagues et mise en scène, c'est toujours un plaisir de voir popper ses vidéos sur mon fil d'abonnement. Je reviens des profondeurs d'Internet et je vous ai trouvé un petit trésor de YouTube. Je vous laisse regarder par vous-même. Vous vous imaginez vivre avec la meuf au quotidien Voilà. Oh oui, merci. J'arrive pas à croire qu'il ait fait ça, c'était mon donuts avec mon parfum préféré. C'était à moi de l'écraser sur mon front. Je vais lui maraver la gueule. Qu'est-ce que la nourriture t'a fait pour que tu lui déglingues la gueule à chaque vidéo Tu t'es fait attaquer par un toast sauvage sautant du grippin? pain Le duo du Malséant, série audio d'humour. Avec des dialogues ciselés qui me rappellent la série Camelot, le duo malséant crée des séries audio bourrées de punchline. Situation absurde, humour en noir, écriture aux petits oignons, les raisons ne manquent pas pour s'abonner à cette chaîne. On fait quoi On se bute euh, Je sais pas, tu lui proposes quoi Je sais pas, on pourrait s'empêcher de manger pendant un mois oh, D'accord, mais plus tard, hein, j'ai trop la dalle. Ou se pendre Non, j'ai pas le courage, franchement. Eh bah voilà, c'est facile, tiens. Parce que tu pourrais le faire, toi. Je sais pas, on, on souffre Bah Ouais, je pense. Non, laisse tomber, déteste avoir mal. Ouais, ah, non, moi aussi. On aura plus mal après finalement, enfin, faut souffrir pour être mort. Si on se retire le pancréas sans anesthésie non plus, on aurait plus mal au bout d'un moment, mais on se sentirait con sans pancréas. Ça sert à quoi un pancréas pardon Je sais pas, mais je m'imagine pas ne pas en avoir. Ouais je comprends. Tu, tu l'as toujours eu. Bah c'est ça. Bon, ben on attend alors. Docteur Suture, animation stop motion et humour. Sur des thématiques psychiatriques, le Docteur Suture et son créateur nous narrent avec humour certaines pathologies. Il y fait un travail de titan, bien écrit avec une réalisation impeccable et bien pensée. Une chaîne d'animation stop motion de grande qualité. Il va extraire de vous toutes vos personnalités et vous serez guéri. Bien, Docteur. Non, mais oh! Voilà, toutes vos personnalités sont là. Mon problème docteur, c'est que, que nous sommes des personnalités multiples qui avons également des personnalités multiples. Eh bien, on va toutes les extraire. Bien docteur. Non, Didier, c'est hors sujet ça. Non mais regardez, c'est marrant. Je constate que les personnalités multiples de vos personnalités multiples ont également des personnalités multiples. Ouais, on peut rien cacher, docteur. docteur. Allez hop, on fait la queue. Bien, bien docteur. docteur. Surtout à la fin de la consultation. Bien, c'est l'heure de passer à la caisse. Ça fait 200 euros chacun. Le pognon que vous vous êtes fait ce jour-là, purée. Le Diable Positif. Animation, critique et humour. Sur la chaîne du Diable Positif, le Diable, encore lui, étudie comment rendre le monde plus nul en observant les procédés humains. Chômage, droit des femmes, liberté de la presse, tout y passe. L'animation est très soignée et le style graphique bien affirmé. Le format clair avec un second degré omniprésent. Mais qu'est-ce qu'il fabrique dehors Oh non, il est en train de traverser la rue ah, Faites du sport qu'il disait, allez au bureau à pied qu'il disait. Non, patron, arrêtez. Vous risquez d'avoir un emploi après. Arrêtez. Hein Tiens, gueule dessus. Eh, hey, petit con, j'arrive en retard si je veux. C'est moi le patron ici. Hein Robucane, animation, humour. Rappelant un certain Colasbim dans son format, Robukan nous parle de sujets divers par son expérience personnelle, comme le physique, la friendzone ou le cancer. Et même avec ce dernier sujet, il arrive à être drôle, à découvrir. <rire> Ouais. <rire> ah, qu'est-ce que tu étais moche. Mais qu'est-ce que tu racontes J'étais tout mignon quand j'étais bé. Euh... Alors, il était comme un beau, mon petit fils, hein Ouais, comme un petit bouddha. En vrai, le physique, c'est un critère de jugement qui est omniprésent dans notre société. Et ça commence dès la naissance. En plus, faut dire que moi, euh, j'étais roux et j'avais la jaunisse. Euh, c'est normal qu'il soit comme ça Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger très rapidement. Oh oui, mon petit bébé. Tu vas être en très bonne santé. Ta gueule. L'important, c'est de se sentir bien tel que l'on est. C'est bien beau tout ça, mais t'étais quand même super moche. Nicolas Catudal, sketch humoristique. En ce qui concerne la chaîne Nicolas Catudal, je suis fan de sa série C'est toi. Le pitch un duo de policiers interrogeant un suspect souvent fantasque, défendu par un avocat disons approximatif, des dialogues tordants à faire fuir des Daleks. Ah oh ben mon client est invisible aujourd'hui. Pas d'inquiétude, monsieur. Même si je vous vois pas, je ferme les yeux là-dessus. On pense que c'est toi le coupable. Je <rire> pense qu'il t'a pas vu rentrer. <rire> non, c'est toi le suspect aujourd'hui, donc tu vas t'asseoir sur l'autre chaise. Mais, mais mon client est. Ton client est aussi visible que mon intérêt pour ce que t'as à dire. Mais là, Yannick, tu veux pas savoir si c'est lui le coupable? Euh, laisse faire, je me comprends. Ouais! C'est pas parce que t'es un suspect que t'es obligé de te comporter comme un gangster, hein. Ferme ta gueule, Esti, je vais craquer mes doigts! Wow, toute qu'une mélodie. T'entends quelque chose? Bah, ben, à part sa dignité qui s'envole, non. Non, mais si t'approches, t'entends mieux, là. Monsieur Crobar, dessin et, et animation. Monsieur Crobart est une chaîne de dessin, mais pas que. Si l'on trouve des let's draw, on y décote aussi des présentations de BD, animés, artistes, et des animations de son cru. De quoi rappeler aux visiteurs leurs lacunes dans l'art de dessiner. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Hayao Miyazaki. En 1944, Tokyo est bombardé par l'armée américaine. La famille de Miyazaki est forcée de déménager. Le petit Ayao Miyazaki a alors 3 ans, et les images de guerre le marquent profondément. Ils vont déménager plusieurs fois, et le petit Ayao sera inscrit dans 3 écoles différentes en 6 ans. Autant dire qu'il n'a pas beaucoup le temps de s'ennuyer. Et hey, attends, t'es sûr qu'ils ont déménagé en voiture Chut, tais-toi, c'est pas important. C'est juste pour illustrer. Ah ok. On voit des chaînes sélectionnées au vaisseau d'Alec en cours. Pas ce nouveau look. Mais vous pouvez m'expliquer comment vous réussissez à arriver en retard avec une machine à voyager dans le temps